Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va ah. nickel Allez, aujourd'hui petite intervention sur un nid de froid asiatique dans une haie Donc je vais vous montrer où il est, il va falloir que je pousse un peu les buissons après hein Bon, ça a l'air sympa, il a l'air pas mal, on va aller voir ça Allez, je vous montre où il passe Alors c'est juste là, dans ce buisson, et l'entrée principale elle est juste Donc vous voyez, c'est juste là Donc je vais m'habiller et on va se préparer pour le combat Et en plus il pleut oh, oh, oh, oh, oh. Des Allez, c'est parti pour le combat Bon, j'ai mis du savon noir sur la vitre On va voir si ça marche C'est un des abonnés qui m'a conseillé ça Le, euh, ah d'accord, j'ai trouvé où il est Regardez les dégâts Là ça sort Les bon allez frelons je m'appelle Dicko. je suis là pour vous proposer une décoration intérieure. Alors n'oublie pas, il ne faut pas sortir. Je vais vous arroser tout l'intérieur comme ça. Ça fera une bonne décoration. Vous allez gagner un peu de lumière. Allez c'est parti. Regardez moi, c'est dangereux T'as vu dans le jour Tout de est remplie. combien il est gros quand même un peu plus gros qu'un ballon de basket hein. allez on va essayer de, de voir les galettes là. bon bah, on voit bien que la décoration intérieure a bien marché il y a du blanc partout on fait une grosse ouverture pour que la lumière rentre voilà c'est plutôt sympa Bon voilà le nid est traité Bon ben il faut laisser agir Vous avez vu c'est dangereux, quelqu'un joue Dans la rue avec un ballon, envoie le ballon Dans la haie et se fait attaquer Donc il faut faire très attention Par contre le, le système de buée c'est nickel Ça marche très très bien Allez un petit commentaire, un petit pouce bleu Et je vous dis à très bientôt les BD